Et yo tout le monde stéridil on se retrouve pour le succès E3 donc pour débloquer celui-ci on va se retrouver dans la dernière arène en véhicule juste avant de combattre le scarab On va se diriger euh, vers euh, la gauche là où il y a une espèce de ruelle euh, un petit peu fermée Et on va aller euh, bah, exactement là où je me dirige et Il va falloir regarder un petit écran qui clignote euh, et c'est ça qui va vous débloquer le succès tout simplement voilà donc il faut être en nouveau graphisme. Vous attendez un petit peu et normalement le succès devra arriver. Je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, viva l'eau